Et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Alors aujourd'hui, nous recevons Amandine euh, qui va nous raconter son histoire. Et au travers de son témoignage, on va voir combien de fois Dieu est capable d'aider une maman euh, célibataire. Comment Dieu est capable de pouvoir l'aider à éduquer son enfant, à élever son enfant euh, sans trop de stress, sans trop de difficultés. Et, et comment Dieu est capable de pouvoir redonner confiance en soi. On se retrouve tout de suite pour le témoignage d'Amandine. Bonjour Amandine, Bonjour. bienvenue dans Partage ton Histoire. Merci. Donc tu as une histoire euh, formidable à nous raconter, vraiment un témoignage qui je pense va vraiment bénir euh, beaucoup de personnes. Euh, toutes les personnes qui ont peut-être un manque de confiance en soi, euh, après euh, une relation sentimentale qui a été brisée, mm -hmm. et également toutes les mères célibataires qui peut-être peuvent euh, avoir des difficultés. Et je vais te laisser la parole, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît Donc moi c'est Amandine, j'ai 27 ans, euh, effectivement je suis maman célibataire. Donc, euh, je vais reprendre un peu euh, là, dans le contexte familial dans lequel j'ai grandi. Mm. Donc, j'ai grandi dans une famille euh, aimante. Mes parents, ils sont mariés. J'ai deux frères. Euh, J'habitais, euh, bah, du coup, j'ai grandi en Guadeloupe. Et euh, à l'âge de mes 11 ans, bah, je suis arrivée en France. Donc, mes parents, ils ont décidé donc, de nous, nous amener en métropole pour avoir une meilleure vie. Mm. Et donc, du coup, euh, voilà, on est arrivé en France parce que la famille de mes parents nous ont demandé euh, si on voulait vraiment euh, voilà, venir s'installer chez eux. Mmh. Donc euh, on a été tous les cinq donc, chez eux. Oula, toute ta famille. Voilà, toute ma famille. Et euh, ainsi, donc, du coup, la famille de, du côté de mon père, donc la sœur de mon père. Donc euh, voilà, pendant trois mois, on a habité chez eux. Mmh. Il s'avère que ça s'est mal passé. là. Voilà. Et euh, du coup, on qu est était... Qu'est-ce Comment ça s'est mal passé c est, c est Les mal relations, c'était trop... Euh... Voilà, avec... Euh, bah du coup, mon père et sa soeur, ça a toujours été des relations très euh, compliquées. Houleuses. Ils sont, voilà, ils sont restés <rire> des années sans se parler et en fait, ah ouais. euh, voilà, ils, ils ont recommencé, à, ils ont repris contact. Mais euh, voilà, les choses, euh, voilà, les rancunes d'avant, ouais, euh, voilà, ouais. exactement, donc les rancunes d'avant, bah, du coup, ouais, sont revenues. Et pendant trois mois, euh, les choses, euh, elles allaient donc euh, un peu, euh, voilà, ça se dégradait. Et du coup, c'est parti de là-bas Voilà, en fait. Oui, on, est, on va dire qu'on qu est parti. On va oui, on non, parti. à moitié C'est voilà, compliqué. Après, on va dire, c'est des affaires d'adultes. Moi, oui. j'avais 11 ans. donc. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais j'ai vu des choses et c'était compliqué. Donc, on a décidé de, mes parents ont décidé qu'on parte en fait. Et on est parti euh, vivre à l'hôtel. Donc, wow. les hôtels Formule 1. Oh. Donc, euh, là où ça disais, ça faisait 9 ah, mètres carrés. Oui. Et donc, du coup, Tout le était... monde là-bas, vous étiez cinq On était cinq, mais mon grand j'ai un grand frère, Oui. Euh, il était trop grand pour rester à l'hôtel avec nous, donc du coup, euh, par chance, si je peux dire ça, mais je sais que c'est Dieu, parce que moi encore, j'étais pas vraiment ferme Avec dans du la recul croyance. maintenant. Euh... C'est ça. Ah. Euh, la meilleure amie de ma mère avait une copine qui habitait à côté euh, donc, du coup, de l'hôtel, mm -hmm. et mon grand frère habitait euh, donc chez elle. D'accord. Et nous quatre, donc du coup mon petit frère, mes parents et moi, Toi. On habitait dans l'hôtel à 4 et du coup dans 9 mètres carrés pendant huit mois. 8 mois, ouais. oh mon dieu. Et voilà, on faisait des allers-retours, c'était très compliqué. Et tu te rappelles, tu as encore un bon un souvenir très, très de… Un bon souvenir, oui, je m'en rappelle très bien. On habitait à Savigny-sur-Orge dans l'hôtel et je devais aller à l'école jusqu'à derrière à le bus. En fait, on devait prendre le train, ma mère elle faisait énormément d'allers-retours, elle faisait plusieurs travails, mon père il travaillait sur Paris, on allait en transport, bref, c'était très compliqué. Mm. Bon après Dieu, a, Dieu nous a fait grâce donc euh, ma mère elle est elle est croyante elle est croyante donc grandi dans une famille croyante voilà voilà une croyante famille. pratiquante euh... c'est ça ma mère elle est bah, du coup j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique mm -hmm. et euh, du coup bah, ma mère elle priait beaucoup oui. enfin, j'ai des souvenirs en étant jeune je mm -hmm. priais avec ma mère mm -hmm. ma mm -hmm. mamie et euh, donc voilà donc euh, il s'avère que Dieu nous a donné un appartement Amen. Après voilà, avoir vécu huit mois à l'hôtel, mais wow. c'était dans le 77 à Je Mais le 77, c'est donc... trop loin, c'est abusé. C'était <rire> la campagne. Et donc, du coup, euh, le problème, c'est que c'était euh, un F2. Donc, il mm -hmm. y avait une chambre. Bon, c'est euh... déjà ça, hein? oui. comparé euh, à l'hôtel. À l'hôtel, mètres carrés. Et euh, du coup, euh, bah, en fait, moi, je ne pouvais pas y aller avec eux. Donc, euh, parce que Pourquoi? mon collège, il était... Euh, ben, j ai, j ai, en fait, je ne voilà. voulais pas changer de collège, voilà. Je voulais pas changer de collège, j'étais dans le 91 et ils habitaient dans le 77. Et comment tu as fait alors Donc du coup, euh, Dieu est tellement bon <rire> En fait, j'avais une amie qui était ma meilleure amie au collège et il s'avère qu'elle habitait à 10 minutes du collège. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah, en fait, sa mère, elle, elle, elle a proposé à mes parents de m'héberger ah, pendant 3 mais... mois. Wow. pendant trois mois, donc du coup, j'ai vécu, ouais. vécu trois mois chez eux. Et ça s'est bien passé Ça s'est super bien passé. Ah Après, bah. bon, j'avais un caractère un peu spécial. J'étais <rire> Oh là là. Merci <rire> Seigneur, parce qu'en <rire> te connaissant, hein, ça a changé, hein, ça gloire à Dieu J'étais très lunatique. Euh, voilà, il y avait des fois, c'était compliqué. Mm -hmm. J'avais envie d'être avec mes parents. Mm -hmm. euh, je les voyais que le week-end. Ah oui, je comprends. Donc, c'était, voilà. Euh, J'étais jeune, donc voilà. Et puis voilà, en fait... Euh... Donc le temps est passé, après l'adolescence est arrivée. Est Donc ça. Comment ça, hein? comment ça se passait à cette, voilà, cette époque-là À cette époque, en fait, bon, je me, en fait à, avec toutes les, tous les problèmes qu'il y a eu euh, au niveau familial, bah, Dieu merci, on a eu du coup notre appartement, mm -hmm. tout le monde a eu sa chambre, etc. Mais je pense que ce sont des choses que j'ai vues, qui m'ont quand même blessée. Bien sûr. Et euh, Bien sûr. aussi à l'adolescence, on se cherche en fait. Mm. Et euh, bah, du coup, arrivé à l'âge de 15-16 ans, mm -hmm. j'ai commencé à, à fréquenter les garçons, mm -hmm. euh, à vouloir plaire. Euh. Est-ce que tu étais dans cet environnement sinon, les, gens qui les filles qui étaient autour de toi euh... Pas spécialement. Non, mais c'est vraiment un toi, c'est vraiment toi en de moi-même moi où j'ai commencé à. Parce que je me rappelle au collège, bah, j'étais un peu la première à avoir un petit copain à 15 ans. D'accord. On inauguré. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, de moi-même, j'ai été, euh, été vers ce côté et euh, arrivé à l'âge de 17, 18, 19 ans. Ah là là, 18 et... ans, l'âge de la majorité, là, on se dit ça y est Là, c'était vraiment euh, du n'importe quoi, si je peux dire. « Attends, on va s'arrêter là. Du n'importe quoi, ça veut dire quoi ?» Il faut bien expliquer là. C'est quoi du n'importe quoi Il bah, faut dire que… Bon, après, j'étais quelqu'un de très sérieuse. Hein. Je mm -hmm. travaillais à l'école, j'ai mm -hmm. mon bac en BTS, etc. Mais à côté de ça, je profitais en fait de la vie. Mmh. <rire> donc du coup, j'allais énormément en soirée. Euh, C'était du jeudi au samedi. Ah oui, tout le, le week-end commençait le jeudi du en jeudi, fait, c'est ça. ça Du jeudi soir, euh, donc jeudi soir, vendredi, samedi. Et le dimanche, je dormais toute la journée. Ah bah oui, il faut et se reposer. De... Euh, c'est ça. <rire> et du coup, la semaine, elle repartait et puis euh, voilà, ça recommençait. Ça recommençait. Voilà, j'étais là de soirée mm -hmm. donc dès que le week-end arrivait je recevais des messages on fait quoi on fait ce week-end euh, on va en soirée ou pas et donc du coup moi j'étais tout le temps euh, opérationnelle. et hein, ouais. <rire> du coup tes parents te disent enfin est-ce qu'ils étaient au courant ils savaient que bon la majorité oui, mais ils oui, savaient et ils disaient rien bah ben, ma mère elle me disait quoi en fait elle me donnait une expression t'as les pieds chauds c'est à dire qu'en gros j'ai tout le temps envie de bouger j'ai ouais. tout le temps envie de sortir mais vu que j'avais déjà enfin je travaillais bien à l'école mm -hmm. je travaillais aussi à côté j'avais mon permis, parce que j'ai mon permis et j'avais 18 ans. Mm -hmm. Et j'avais ma voiture. Ouais, mon permis m'a euh... voiture. <rire> donc du coup, je faisais, euh, voilà. C'était libre. C'est ça. Après, euh, ma mère, voilà, elle était toujours euh, là pour me dire, oui, ça va, etc. C'est maman. Et, euh, et puis voilà. Et à un moment donné, donc en allant en soirée, euh, j'ai rencontré le garçon. <rire> le garçon, ce fameux garçon-là. C'est ça. Explique-nous tout. En fait, bah, du coup, je l'avais repéré mm -hmm. et euh, j'ai dit, euh, celui-ci, en fait, euh, je le veux. Il <rire> est beau gosse et tout. Aïe, aïe, aïe, C'est mmh. ça, ouais. Et donc, du coup, j'ai tout fait pour essayer de, de, de, de, le faire, de le séduire pendant la soirée. Et, du coup, euh, j'essaie de passer devant lui, etc. Et à un moment donné, bah, vu que c'était un peu, euh, on danse avec n'importe qui. Euh, T'inquiète pas, ça, pas je connais qui. bien ça. <rire> je connais <rire> Et donc, euh, bah, du coup, j'ai commencé à danser avec lui mm. et après, on a dansé ensemble toute la soirée. D'accord, donc ça y est, lui, voilà. avait kiffé, il avait kiffé, ça y est. Il avait kiffé. <rire> il avait kiffé, moi aussi. Et donc, du coup, on s'était revu plusieurs fois mm. et on s'est mis ensemble. OK. Donc, euh, voilà. Et après Après, bah, on est resté un an ensemble et je suis tombée enceinte. Mm. Euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, on n'était pas ensemble, on était un peu on était séparés, en embrouille, mais on se parlait. Mais, mais ça faisait déjà un an que vous étiez en relation. Oui, oui, oui ça faisait un an qu'on était en relation. Et, mais attends, attends, comment tu l'as appris Parce que toutes les femmes n'apprennent pas de la même manière. Oui, oui. Comment tu l'as appris euh, ben En fait, euh, un matin comme ça, c'était un samedi, je me suis dit en fait, je me sens bizarre. Je mm -hmm. me sentais très bizarre. Mm -hmm. euh, avant ça, j'avais déjà fait un, fait un test de grossesse, il était négatif. Mm -hmm. Et du coup, le, enfin, le samedi matin, je me dis mais c'est bizarre, je sens mes seins ils sont ouais. euh, voilà lourds, ouais, ouais. je me sens pas bien. Donc du coup, j'en parle à ma cousine, elle me dit bah fais un test de grossesse. Refais-en, je me dis mais j'en ai fait un, euh, voilà. Et bah, du coup, elle a insisté, euh, j'ai été le faire avec elle, chez elle, et c'était positif. En fait, je l'ai laissé euh, le test de grossesse dans les mains. Vous l'avez vu ensemble ou tu l'as vu seule d'abord Non, non, c'est ma cousine qui m'a ah, dit la réponse. Elle. Oui, c'est ma cousine qui m'a dit que, euh, wow. bon, elle m'a dit comment, elle m'a dit. Euh, tu sais, ma grosse, il est positif. Je l'ai regardé, j'ai rigolé. <rire> mais le fait que tu rigoles, c'était une manière de... J'étais Array... très nerveuse. Ouais. C'est un rien nerveux. Un rien nerveux. Ouais. Et euh, du coup, je lui ai dit, mais comment je vais faire Parce qu'elle, elle, elle était maman solo à cette époque-là. Et, donc, du coup, Et elle galérait dit, un peu Elle avait des difficultés Oui, elle avait des difficultés. Mais voilà, Dieu merci, tout va bien aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, elle me dit « Mais en fait, il faut que tu lui dises, même si vous êtes en embrouille, il faut que tu lui dises. » J'ai dit « Moi, personnellement, je ne veux pas lui parler. Tiens, le téléphone, appelle-le, dis-lui. » Attends, attends, c'est elle qui lui a annoncé Oui, au téléphone. Non, mais t'es pas sérieux. J'étais à côté d'elle. De, et donc, du coup, wow. euh, elle, me dit, enfin, elle était en, en haut-parleur, en fait. Et euh, du coup, euh, elle, me dit, euh, elle lui dit au téléphone « Oui, Amandine, elle veut te dire un truc. » Moi, j'ai dit « Non, je ne parle pas, je ne parle pas. <rire> » Et donc, du coup, euh, elle lui dit « ouais, elle est enceinte. » Et, Et sa coup, réaction bah, Du coup, il... bah, je ne sais pas, je n'ai pas vu sa tête. Ouais, donc, ouais. Euh, après au téléphone, il a dit euh, ⁇ Ah ouais, d'accord, ok, je veux, je veux qu'on dise lui que je veux qu'on le garde. ⁇ Donc dit... il était partant. Il était partant. partant. J'ai dit euh, ⁇ Ok, de mon côté. ⁇ Et après, je lui ai parlé vite fait, je lui ai dit euh, ⁇ Écoute, j'ai entendu ta réponse. Mais euh, là, en fait, j'ai envie de réfléchir de moi-même, ta réponse, bah, même si tu lui as dit merci. Enfin, même si tu l'as dit merci. Mm -hmm. Mais voilà, j'ai envie de... Vous savez quel âge à cette époque J'avais 20 ans ou 19 ans ah ouais, donc ouais, 20 ans, 20 ans, tu histoire. te dis quand même. Euh, oui, bon, oui. Après, il faut rester dans le positif. J'avais mon travail, j'avais ton père, j'avais une voiture. Mais fini. et les parents dans ça, alors cette histoire-là Parce que ça, c'est une autre étape. Ça, c'est une autre étape. Comment tu as annoncé à tes parents J'ai attendu, j'ai eu peur. J'avais peur. Je les ai annoncés au bout de deux mois, deux mois de grossesse. Mm -hmm. euh, donc, du coup, j'ai été avec lui en fait chez mes parents. On était en stress, mm -hmm. paniqués. Et, euh, et du coup, bah, c'est ben, venu comme ça, mon père est venu dans la cuisine, et puis du coup, il lui en a parlé, il lui a dit « Oui, on a quelque chose à vous dire, vous venez tous les deux. » Et euh, du coup, euh, il a dit euh, « Amandine, elle a atteint un bébé. » Mon père, il a dit « Pardon. <rire> » <Wow. rire> Et en plus de ça, il, enfin, ma mère, elle a parlé en créole, elle a dit euh, <rire> ça, ça ça veut... Veut « Qui » dire Qu'est-ce que tu me racontes <rire> ouais, vois ouais. Et euh, j'ai dit bah, « Oui, j'attends un enfant, je suis enceinte et tout. » Elle m'a wow. dit "Mais non, c'est une blague, c'est du n'importe wow. quoi." Wow. Et je m'attendais à ce que ce soit mon père qui ait cette réaction, mais ça a été ma mère. Elle a pris ses chaussures, son manteau, ses clés et elle est partie de l'appartement. Non, elle est partie. On n'a pas eu de nouvelles d'elle pendant au moins 3 trois, 4 heures. Je pense que le temps de gérer le choc. C'est ça. Et toi à ce moment quand tu vois ta mère réagir comme ça, comment tu te sens Ah, j'étais pas bien. Ah, j'étais pas bien. J'étais triste pour moi, je me suis dit "Bon, euh, j'ai pas son soutien." Euh, mon père, il a vu réaction de ma mère, donc lui, il m'a rassuré, il m'a parlé, il m'a dit "T'es ma seule fille." Euh, je pars à la... donc euh, le père de ma fille, il lui a parlé, il lui a dit euh, "Sache que euh, voilà, je veux que tu prennes soin de ma fille et ma porte elle sera toujours ouverte." Donc il wow. a dit ça à mon père, mais ma mère. Euh, elle <rire> avait allé... du mal à avaler la pilule. Ah là. ouais, non, non, ça allait pas. Mais elle a fini par. C'était, il y a eu un laps de temps quand même il y a parce quand que même du même un... voilà, ça a pris que... des mois peut-être avant que la pilule descende. Il a fallu qu'elle arrive en fait. Ah, <rire> ah oui, car, carrément! Parce qu'en fait, vraiment, quand j'étais à la fin de la ouais. grossesse et que voilà, je suis retourner chez eux, mm -hmm. euh, que du coup, elle a. On elle a accepté dit, bah, de toute façon, c'est là. Hein. Parce qu'elle euh, voulait que j'avorte. D'accord. Elle m'a dit, euh, je veux que tu avortes, tu gâches ton avenir, euh, ça ne va pas du tout en fait. Et j'ai dit non. Euh, Sauf un... qu'après, voilà, tu as rencontré celui qui peut. Alléluia, ah oui, gloire à Dieu. Oui, mais vas-y, avant que je, je suis trop pressée d'arriver à cette partie, <rire> mais vas-y, continue un peu. Donc du coup, en fait, euh, vu qu'elle voulait que j'avorte, mm -hmm. euh, je lui ai dit non. J'avais déjà ma conviction en disant que si jamais je tombe enceinte, je vais garder mon enfant. Et je lui ai dit que enfin, j'ai pas envie d'avorter, pour moi c'est un péché quoi. Et euh, du coup, euh, je me suis fâchée avec toute ma famille et je suis partie vivre avec le père de ma fille. Carrément Ouais. Je n'ai pas, euh, pas trop parlé avec mes parents pendant au moins trois mois. Et voilà, j'ai coupé court, ma mère, quand je suis partie, elle m'a dit, tu verras, il va te mettre dehors et puis il va te tromper. Waouh Elle m'a dit ça. Mais attends, ça, c'est une déclaration, hein. C'est une parole qu'elle a libérée, hein. C'est ça. Mais toi, à cette époque, tu ne connaissais pas euh, bah, ton autorité en Christ, vu que tu ne connaissais pas vraiment le Seigneur, tu n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Et du coup, ah ouais, quand même. Mmh. Mais du coup, quand elle te dit ça, toi, tu te dis quoi au delà de bah, toi J'avais mal au cœur, en fait. Je me suis dit, ma elle mère. souhaite ça, en fait ouais. Ouais. Et tout ce qu'elle a dit, dans les moindres détails, c'est arrivé. Oh mon Dieu, Seigneur, je au nom de Jésus. Oh là là. C'est oh ça. Donc je suis partie chez lui. On a habité ensemble pendant 3-4 mois, il me semble. Et euh, bah, du coup, j'étais malheureuse, j'étais triste. J'étais dans l'appartement toute seule, il allait tout le temps en soirée. Euh, ouais. Du coup, lui, il continuait. Euh... C'est ça, ça ne l'a pas stoppé. Et euh, bah, du coup, euh, les choses se sont enchaînées. Et puis un jour, il est rentré dans l'appartement. Il était sous alcool. Mais attends, parce que quand tu habitais là-bas, il t'a trompé. Oui. Une, une fois. Deux fois. Deux fois. Mm. La première fois, j'ai voulu partir, il m'a supplié, c'est une image devant moi. On a un enfant, on reste, je suis désolée, etc. Donc moi, j'ai voulu lui laisser une chance. Deuxième fois, j'ai dit ça passe pas. Il partait tout le temps, il sortait tout le temps. J'avais que ma voiture, donc je prenais tout le temps ma voiture pour sortir. Mm. Donc moi, je pouvais pas bouger. Et du coup, euh, un soir, quand il rentre... Voilà, quand il rentre, en fait, ça part un peu en cacahuète. Euh, il est rentré et... En fait, je lui ai demandé où il était. Ça faisait 24 heures, je n'avais pas de nouvelles. Mm -hmm. Il ne répondait à aucun message, je ne pouvais pas appeler, je n'avais pas d'abonnement. Mm -hmm. mm -hmm. Et euh, du coup, il commençait à me, à me balancer des, des trucs méchants euh, en me disant, euh, oui, mais je fais ce que je veux. Euh, toi, euh, tu es enceinte, euh, tu ne travailles pas, euh, tu ne fais rien dans la maison, etc. Et J'étais... Enfin, en fait... J'étais remontée, bah, bien je, bah, je, je, je m'occupe de toi, je prends soin de toi alors que je suis enceinte en plus Et tu oses me dire ce genre de choses Et en fait on s'est embrouillé et du coup c'est parti en on C'est parti juste mains C'est ça, voilà, c'est ça Et euh, du coup il, il m'a frappée, il m'a donné une grosse gifle Et tu étais enceinte Oui, j'étais enceinte de, de 7 mois Oh Seigneur Et euh, du coup il m'a donné une grosse gifle, les lunettes elles sont tombées par terre Je me suis retrouvée en fait la tête qui tournait je me suis relevait, je me suis défendue, mm -hmm. donc du coup je l'ai quand même frappé, malgré mon provence, mm -hmm. voilà. Mm -hmm. Et à un moment donné, bah du coup il est plus grand et plus de force, il m'a plaqué contre le mur, donc les, wow. les deux, ben, la main euh, au niveau de la gorge. Et euh, du coup, euh, en fait, à ce moment-là, à un moment donné, enfin vu que j'étais enceinte, moi je pensais que je perdais les os parce que j'ai senti un hein, liquide, euh, voilà couler. Donc euh, à ce moment, en fait, j'ai même pas pensé à moi, j'ai pensé direct au bébé. Je panique. Il regardez, oui, je dit. et il m'a regardé, il m'a dit, ah t'as peur, hein, t'as peur, comme ça. Et du coup, en fait, ça m'était égal qu'il avait la main dans mon cou. Je pensais juste, je voulais juste pas accoucher. Maintenant, j'étais qu'à sept mois. Et euh, du coup, euh, lorsqu a, lorsque ça s'est passé, du coup, il est parti. Et j il est parti directement après Oui, parce qu'en fait, il devait aller au foot le lendemain matin. C'était mm -hmm. le dimanche matin, il devait partir au foot. Donc, il en avait rien à faire de comment est-ce que j'étais ouais. ou quoi. Il était avec un ami, alors lui, c'était Pierre mm -hmm. Et euh, du coup, bah... les mauvaise fréquentation. C'est ça. Exactement. Et euh, du coup, bah... En fait, il m'est venu d'envoyer un message à un ami, parce que je ne pouvais pas appeler, c'était sur WhatsApp. Je lui ai envoyé un message et j'espérais qu'il soit debout parce qu'il était quoi, 6h ou 7h du matin. Et il était debout, il m'a répondu, je lui ai dit s'il te plaît, appelle mes parents à ce numéro, qu'ils puissent eux m'appeler, parce que je ne pouvais pas appeler. Oui. Mes parents, ils ont appelé direct, j'étais en pleurs dans le téléphone. Et en fait, de ouais. chez eux à là où j'habitais, on avait pour 40-45 minutes, ils sont arrivés en 30 minutes. Ah, ils ont, là ils ont... Attends, ah, mon père, il a Là, tu, tu grilles le code de la route, là, là tu, tu dépasses... Euh... C'est ça, mon père, il a bombardé. J'imagine. Et donc, du coup, après, bah du nouvelle étape. J'ai tout pris, je suis repartie chez mes parents. Je suis repartie, on va dire, à zéro. À un enfin, moment, elle a dit quoi Elle est ma mère... revenue vers toi pour te dire, non. Euh, je savais Non, non. non elle t'a... Non, non, elle s'est occupée de moi. Elle m'a dit, t'inquiète pas, on sera là. Euh, voilà, elle n'a elle a pas enfoncé le couteau dans la tête ouais, ouais. Donc, euh, ça va et euh, bah, du coup, une euh, nouvelle étape et j'ai appris lorsque je suis retournée chez mes parents, la fille avec qui il m'avait trompé la deuxième fois, elle était enceinte de trois mois. Eh hey, Jésus, Seigneur. <rire> donc ce qui fait qu au aujourd'hui. Non mais c'est pas possible quoi, enfin mmh. je sais pas, hein. bon... En tout cas, vas-y, mmh. continue parce que... <rire> non mais moi-même, ça me dépasse quoi, mmh. tu vois. Ouais, et donc du coup... Après, tu restes là-bas. Oui, je reste là-bas. Tu là accouches. Voilà, j'ai accouché, tout se passe tout super se passe bien. bien euh, à Dieu. Il ne prend pas de nouvelles, il ne demande pas de nouvelles. Donc, du coup, j'ai géré ma fille vraiment. Jusqu'à quel tout âge sans lui euh, En fait, jusqu'à un an. Après, j'ai demandé à ce qu'il revienne. Il est revenu, il l'a vu trois fois, il a redisparu. En fait, c'était vraiment comme ça. Il est revenu, il a redisparu pendant un an. Il est revenu, il a redisparu pendant un an. C'était, en fait, un peu du, voilà, du yo-yo. Et euh, du coup, bah moi j'ai décidé, ça y est. J'arrête bah quand oui. je m'occupe de ma fille, oui. je prends soin de moi, j'avance. Mm -hmm. et, euh, et voilà, en fait, après, euh, j'ai eu mon appartement, j'ai travaillé, euh, j'ai fait les choses comme il se doit et, euh, pour prendre soin de ma fille, pour qu'elle puisse grandir dans un environnement euh, propice à, voilà, et qu'elle soit heureuse. Mais jusqu'à là, tu as grandi dans une famille religieuse catholique. Pendant que tu traversais tous ces événements, tu ne pensais pas à Dieu, mais je ne sais si. pas, tu, tu, mais tu, tu, tu priais, tu faisais quoi, en fait oui, bah, je priais. Euh, bah, du coup, quand j'étais enceinte, vraiment, je priais parce que j'étais vraiment mal. Je demandais ouais. à Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai gardé, okay. euh, gardé l'enfant Parce que du coup, dans la situation, oui. pas voilà. j'ai demandé à ce que je puisse partir de chez mes parents pour euh, vraiment avoir mon indépendance. Je me rappelle de cette prière que j'ai faite, Seigneur, euh, aujourd'hui, je suis prête à avoir voilà, mon, mon appartement. Euh, je veux un travail euh, afin que je puisse souvenir aux besoins mm -hmm. de ma fille. Il a exercé tout ça, en fait. Amen. Et euh, du coup, ben, maintenant, voilà, j'avance avec ma fille. Dieu est bon, hein. Ah, amen. Non, mais Dieu est vraiment bon parce qu'il <rire> y en a qui, qui se posent la question, qui disent « Ah, oh, mais peut-être que tu pas chrétien, tu n'es pas encore né de nouveau, etc. » Mais la Bible dit que Dieu fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Amen. Donc, en fait, ça, ça va au-delà de ça, en fait. C'est la bonté de Dieu même ça. qui se manifeste. Mais après, il y a eu ce jour, ce jour où il y a eu une rencontre. Comment tu as rencontré le Seigneur qu'on t'a qu évangélisé, on t'a invité sur une réunion, sur un live. Comment, ça, comment tu l'as rencontré en fait bah, En fait, depuis le lycée, j'avais une amie en fait mm -hmm. et elle a grandi. Hein. On, on s'est séparés en fait mm -hmm. à un moment donné et elle, elle a pris le chemin de, de, de Christ. Mm -hmm. Et en fait, il y a eu beaucoup de séparations et de retrouvailles. Et à un moment donné, elle ne me parlait que de Christ, elle m'envoyait des, des. Comment messages. elle s'appelle Elle s'appelle Michael. M Michael, si tu me regardes, merci beaucoup. »« Merci, non, parce que tu as, as, as vraiment joué un rôle pour, pour sa conversion. »« Merci beaucoup, tu vois, tu vas lui envoyer cette vidéo. Hein. » <rire> Et, Et, ensuite... euh... Et donc, du coup, elle m'évangélisait, mais je me disais, « Mais qu'est-ce qu'elle va raconte On messages, des messages. » Souvent, c'est ce qu'on dit. Mais... « Tu hein. ah, vous me laissez, hein. <rire> » Et donc, du coup, euh... Euh, en fait, un jour, elle m'invite à l'église, parce que je lui racontais un peu toutes mes histoires avec les, les garçons. Mm -hmm, euh, mm -hmm. J'arrivais pas à avancer, en fait, avec les hommes. Ouais. Et euh, elle m'invite un jour à l'église et euh, j'y vais avec elle, de la part d'une amie à elle, en fait, qui nous a invités tous mm -hmm. les deux, du coup. Et ce jour-là, le pasteur, il, en fait, il prêche mais tout ce que je vis. Toute ta vie, quoi. Toute ma vie. En fait, Dieu est à localiser. C'est ça. À... Et donc, du coup, il commence à parler. Je pleure, je pleure. J'ai tellement pleuré ce jour-là. J'étais avec ma fille, ma fille, elle me regardait, elle me dit « Mais, mais que ça va <rire> ?» Oui, oui, ça va. Et du coup, elle s'en est occupée, et du coup, je pleurais, je pleurais. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Chris. Waouh, gloire à Dieu. Ouais. Et, euh, gloire à coup, Dieu. Euh, voilà, j'ai donné ma vie à Chris, après redescente aux enfers. Ah, enfin, aux enfers après, si t'as fait dit. un petit tour dans le monde, t'as un petit peu rétrogradé. ça. Et après... Mais tu que... à l'époque, tu, tu n'étais pas forcément suivi Tu non. allais juste... Je n'étais mmh. pas du tout suivi mmh. et euh, j'allais même pas à l'église en fait. Ouais. J'allais à l'église catholique. En fait, bah, et donc forcément, euh, euh, le diable, il t'a mis un petit euh, croche Il m'a mis un bon <rire> pas, Je suis tombée, j'ai rampé, mais je me suis relevée. Gloire, gloire à Dieu. À Dieu. Ça. Et euh, du coup, je cherchais une église. Mmh. Et moi, je cherchais une église à côté de chez moi, parce que l'église où j'avais été, c'était dans le 93. Euh, une heure de route limite. Euh, j'ai dit non, c'est bon, non, non, c'est bon. Et donc, du coup, je vais sur Instagram, sur Partage ton histoire. <rire> et euh, du coup, bah, je demande, euh, oui, je cherche une église, etc. Donc, euh, ce qui fait que, voilà, on m'a invité à, à l'église. Et il s'avère que c'était l'église où j'ai donné ma vie à Christ, la CER. Ah, parce que tu... C'est <rire> ça. Waouh, wow, Gloire à Dieu. Euh, quand je suis arrivée là-bas, je me suis mm. dit, mais je connais cette Mais cet Je connais, J'ai ouais. je me dit, mais, mais non. Dieu, il a Dieu, il a, il a Dieu, il t'a ramené, là. Il t'a ramené. ça. Et moi qui cherchais une église à côté de la maison, bah, du coup, je me suis retrouvée une église euh, dans le 93. Ouais. Mais... dans le 91. Et... et du coup, là, tu es, tu es vraiment restée sérieuse. Tu es, re, es venue régulièrement à l'église. Tu as eu un suivi, etc. Et aujourd'hui, est-ce que tu es en bon terme avec le papa de ta fille Aujourd'hui, j'ai tellement prié, My God afin que je sois en bon terme avec Amen. le père de ma fille, et afin qu'il puisse aussi s'occuper de sa fille. Mm -hmm. Et maintenant, il, il la prend un week-end sur deux. Amen. Donc euh, ça, ça fait... Ah, puissance de la prière, hein? Ah oui, j'ai vu Mais le bon. changement, en fait, quand mm -hmm. j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et euh, j'ai rien à dire, en fait, c'est Dieu qui est au contrôle par rapport à ça. Donc je... Et tu as réussi à lui pardonner. Oui. Donc Mais Dieu t'a vais... restauré. Dieu m'a restaurée dans la totalité. Je n'ai aucun problème avec lui et tout va bien. Et du coup, aujourd'hui, comment c'est d'être maman célibataire avec le Seigneur Avec le Seigneur, c'est nettement mieux. Mm. Je me sens plus soulagée dans certaines choses. Mais bon, après, parfois, c'est compliqué, mm -hmm. on ne va pas se mentir. Mais le, le fait aussi qu'il qu garde sa fille un week-end sur deux, ça, c'est très bien. Et non, alors, voilà, je, enfin, je fais grandir ma fille aussi avec le Seigneur. Et Amen. Elle, Sais, il y a un jour, elle, est venue, elle me dit, elle me dit euh, mais maman, en fait, c'est trop bien avec Dieu. Waouh Elle a dit ça, elle quel âge Elle a 5 ans. À 5 ans ouais. Ah dit, vraiment, ça c'est une future euh, femme de Dieu, vraiment. Euh, <rire> on et le déclare fait, au nom de Jésus. Waouh Merci beaucoup. Hein, pour, euh, tu veux dire quelque chose pour la fin Non, non, mais après, euh, aujourd'hui, voilà, je suis affirmée en Christ et je sais que Dieu m'a projetée, en fait, parce que... Euh, je suis sortie en fait, vraiment de, de, la, si je peux dire, de la débauche. Mm -hmm. J'ai été brisée, j'ai perdu confiance en moi. Euh, et après, j'ai eu heureusement ma copine qui m'a évangélisée. Mm -hmm. Et euh, du coup, je me suis laissée emporter, si je peux dire. Et voilà, j'ai donné ma vie à Christ. Et aujourd'hui, je vois que les choses elles changent. Amen. Et elles avancent d'une manière... Euh, je n'aurais jamais cru, en fait. Ah, mais de toute façon, avec le Seigneur, on ne s'attend jamais. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire, mais il est capable de faire de grandes choses, c'est ça. Merci en tout cas Amandine pour ces témoignages, que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Alors toi qui me regardes aujourd'hui, peut-être que tu passes par la même situation que Amandine à l'époque où elle le vivait et j'aimerais prier pour toi, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi car je crois que Dieu est véritablement capable de changer ta destinée. Dieu est un soutien, Dieu est amour. Et j'aimerais déclarer ces paroles et je déclare au nom puissant de Jésus que le Seigneur devient ton soutien. Mets ta confiance en lui, Seigneur. Je te bénis et je te remercie pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je prie au Dieu afin que tu puisses les attirer à toi, Seigneur, que tu puisses te manifester à eux, Père, que ton amour, Seigneur, que ton onction, que, que ton onction de restauration descende sur eux maintenant au nom puissant de Jésus afin qu'ils puissent vivre, Seigneur, le surnaturel, une délivrance, une guérison surnaturelle au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu me regardes et que tu ne connais pas personnellement le Seigneur, tu ne l'as pas rencontré de manière personnelle. J'aimerais te donner aujourd'hui l'opportunité de pouvoir recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur et faire partie de la famille de Dieu. Il suffit tout simplement de pouvoir faire cette prière avec moi, de croire de tout ton cœur. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et je t'invite à tout simplement fermer les yeux et à répéter cette prière après moi et de croire de tout ton cœur. Tu vas dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je te demande pardon. » pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, libère-moi totalement. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Merci Seigneur d'avoir pardonné mes péchés. Je deviens une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Car lorsqu'on rencontre Dieu, notre destinée est totalement changée par le Seigneur. Dieu est amour, fais-lui confiance, c'est un père, aie confiance en lui, parle-lui avec tes mots et tu verras combien de fois il est merveilleux. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Amandine pour ce témoignage. On rend toute la gloire à Dieu. Et euh, si vous avez aussi un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram, partage son histoire et euh, on se dit à bientôt pour un autre témoignage.